Cette conférence, une enfin, intervention sur Ticket Inter. Ticket Inter, vous le savez, c'est le toolkit qui est intégré avec Python. Ça traîne une image de, on va dire, de rusticité, voire d'obsolescence. Euh, mon propos euh, aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu euh, sur, sur ce sujet et de le remettre en contexte par rapport en fait, aux préoccupations ergonomiques du moment. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler d'un acronyme qui s'appelle UX, qui signifie User Experience. Et donc, bah, je vais un petit peu en parler, ça ne va pas être une conf sur UX non plus, mais histoire d'avoir quelques notions, parce qu'effectivement, c'est un buzzword qui monte beaucoup et, et qu'à chaque fois qu'il y a un buzzword, on, on sait bien qu'il y a des, des propos moyens qui arrivent derrière, en fait. Voilà, des choses de peu de qualité. Donc, je parlerai un petit peu de, de, de, de l'histoire et des origines. Je, recontexterai, je me remettrai TK Inter dans le contexte et je vais vous présenter euh, une étude de cas. Voilà, j'ai un petit proto qui montre des de, de choses et aussi un logiciel que j'ai fait pour un client qui est euh, le, voilà, CNRS et, euh, et Météo France. Donc, euh, Je m'appelle François Giraud, donc voilà, je suis un quadragénaire en pleine crise. Euh, voilà, j'ai 20 ans de métier derrière moi. Python, c'est une quinzaine d'années. Avant, je faisais du Perl aussi, j'ai toujours aimé les langages de script. Et donc je travaille pour une société qui s'appelle Téléspazio, qui m'a financé. qui voilà, côté sponsor, merci Téléspazio, on est une compagnie qui fait de la télécommunication et du spatial. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Python. Donc merci Téléspazio de m'avoir emmené ici. Donc TK Inter en 2018, comme je vous le disais un peu en intro, bah, vous, je, si je vous dis TK, vous me dites « Ah, oh, mais c'est vieux, oh, c'est moche !» Et il y a largement mieux. Effectivement, si, si je lançais une application, on va dire, euh, TK euh, que, euh, très connue, qui est livrée avec Python, qui est IDLE, qui est l'environnement de développe, développement de, de base de euh, livrée avec Python, bon, on a quelque chose, qu'on peut se dire « Voilà, ouais, c'est un peu rustique quand même, hein, euh, ces, ces reliefs, ces petites croix, ça rappelle des choses d'un autre temps euh, » si je lance, entre autres, euh, attention, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, inédite quoi, ça ressemble, euh, ça ressemble très, for très fortement à, à IDLI. Donc, effectivement, on a un look qui est, euh, a priori, bon, c'est bien, mais euh, quand même, on veut, veut d'autres choses. Alors, euh, ce côté, euh, je ne vais pas refaire une conférence qui a été donnée par Richard Jones, voilà, que vous trouverez facilement sur, sur SlideShare, voilà, qui va vous expliquer du coup en 96 slides pourquoi euh, TK Inter, c'est très bien. Il euh, faut savoir que TK Inter a, a une vie aussi comme, comme, comme projet. Hein. Ça a été pas mal rénové en, en 2000 avec la sortie de TCL 8 et en, et en 2008 avec TCL 8.5. Et ces choses-là ont continué à progresser. Donc c'est quelque chose souvent, bah, c'est passé à la trappe, c'est pas dans les spotlights, donc on n'a on a pas vu, et donc du coup on ne connaît pas. Mais c'est pas grave, il y a une occasion de connaître. Donc UX et design, donc, je voulais faire un tout petit crash course sur ce qui était euh, bah, UX et design. Qu'est-ce que c'est UX C'est un peu trop difficile à, à qualifier, donc on va plutôt dire qu'est-ce que UX n'est pas Devant vous, vous avez un poster qui est très célèbre dans le monde de l'ergonomie hein, qui dit que UX is not UI. Et effectivement, quand on a toujours tendance à se focaliser sur euh, bah, la partie émergée de l'iceberg hein, qui est une interface graphique. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Là, vous avez une liste de, de disciplines, euh, ici, qui sont euh, très hétérogènes, qui, parfois, certaines n'ont rien à voir, hein, entre des arts graphiques et écrire des exigences, par exemple. Bon, ce n'est pas forcément euh, des, des matières qu'on a l'habitude de voir ensemble. Donc, UX, c'est vraiment tout ça. Et donc, c'est plein d'activités qui sont hors de, de la conception de l'interface, qui sont dans, de, des activités, on va dire, centrées sur l'utilisateur, parce qu'il y a une démarche après, il y a une méthode de conception d'interface qui s'appelle euh, le User Centric Design, la conception centrée sur l'utilisateur, qui va vous permettre, comme ça, de rencontrer au final l'utilisateur, euh, avoir de l'empathie pour lui, parce que c'est euh, souvent, euh, on a tendance à, à plutôt à utiliser le jugement, dire, ah, l'utilisateur, il n'a pas su faire ça, il est idiot. Alors ça, si, si vous avez ça en tête, vous avez tout perdu. Il faut toujours avoir de l'empathie et se mettre à la place de l'utilisateur et lui dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire subir Est-ce que je, je, je, je lui fais déplacer sa, sa, sa souris dans tous les sens, je scroll je passe dans, dans, dans plein d'images. Bref, souvent, des euh, utilisateurs de logiciels, ben, on, on les rend fous, hein, tout simplement quoi, hein. ils finissent leur journée, ils ont la tête comme ça, ils ont navigué en permanence du soir au matin entre cinq fenêtres à faire des copiers-collés, euh, ce n'est pas une bonne manière quoi. Donc ces disciplines-là, entre autres, permettent de poser un peu les choses et de s'intéresser à, à l'utilisateur. Donc là, on, du coup, on met un pied dans la science humaine, dans mon parcours euh, personnel. J'ai fait toujours la grosse technique et, et il y a six ans, à l'occasion d'un petit burn-out, je me suis dit, tiens, et si j'étudiais autre chose quoi? Et je, du coup, je me suis lancé dans l'ergonomie et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience euh, de UX et de tout ce qui allait autour. Alors c'est quelque chose de très jeune, qui est très dynamique. Il y, a, euh, il y aurait beaucoup de choses à en dire. donc Je vous invite à, à aller voir d'autres sources au travers de ça. Ce n'est pas ce qui manque sur le sur le net. Donc, UX is not UI, sera, si vous allez sur ce site-là, il, il y a le, euh, le lien vers l'article original de Eric Flower, qui est très, qui est très intéressant. Providentiellement, euh, en début de semaine, justement, sur le FramaBlog euh, a été posté un article... Au titre, justement, un peu provoquant de « et si on tenait compte des utilisateurs et utilisatrices dans, euh, dans les projets libres euh, ?» Souvent, les projets libres bah, ont un peu cette réputation de « bon, bah c'est pas forcément pour grand public. » Les années 2000, euh, ça a été l'échec de Linux sur le desktop. voilà On l'attendait tous, on était tous prêts avec notre Linux chez nous, et Linux sur le desktop n'est pas arrivé au final. Donc, quelque part, on a peut-être raté des choses. Il faut être capable de s'autocritiquer, de se dire, bon, bah là, effectivement, on n'a pas assez pensé aux utilisateurs. On n'a pas assez pensé à la classe d'utilisateurs, monsieur, madame Michu. Non, finalement, on n'y a pas pensé. Et au contraire, parfois, il y a ces comportements d'élitisme où on dit, ah oh, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas dedans. Il faut comprendre que ces comportements d'exclusion sont très dommageables pour les communautés. Donc, ce, ce, ce petit poste de blog va vous parler de plein de choses, donc je ne vais pas le répéter. Je vous recommande grandement d'aller jeter un œil parce que vous allez voir dedans la mise en place de différentes disciplines et comment, finalement, on arrive à s'intéresser aux utilisateurs des projets libres, qui ne sont pas forcément des utilisateurs, on va dire, accessibles tout de suite. Quand je travaille pour un client, je peux aller voir les utilisateurs en direct, je peux auditer, faire des choses, etc. Mais là, pas, avec les logiciels libres, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais il y a des Contournement, il ne faut pas baisser les bras. Dans toutes les pratiques UX, on a toujours moyen d'arriver à prendre quelques outils et à, faire quelque, et à produire de la valeur ajoutée avec ces outils. Alors, le design, le bon design, alors, euh, je prends ce, ce, ce, ce slide pour dire que, bah, en fait, le bon design, c'est celui qu'on oublie. Euh, S'il y a quelque chose qui a un design parfait, par exemple, moi, je pense à, à ma cuillère avec laquelle je tourne mon café le matin, euh, elle, elle tient formidablement bien dans, dans ma main, elle me permet d'accomplir des gestes très précis. Je peux prendre un petit peu de liquide et le porter à ma bouche, ce qui est, ce qui est quand même assez précis quand même comme interaction. Mais une fois que j'ai fini de prendre mon café, voire même pendant mon café, je n'y pense absolument pas. Je ne suis pas imbibé toute ma journée à me dire « Ah oh là, là était bien ma cuillère à café ce matin. » Voilà, donc ce propos pour vous dire que il faut, euh, faut dire non à l'effet wow. « waouh voilà, ». L'effet « waouh », c'était le, le slogan de la campagne de Microsoft pour Vista, pour Windows Vista, ben, on a vu ce que ça a fait. « Ah ouais waouh !» Bravo voilà. Ben non, ils ont, ils, ont, ils ont voulu dire Ah regardez, on, fait, on est comme Mac, on met des transparences, les polices sont jolies, etc. Il ouais. y a des animations, euh, voilà, c'est Disney, quoi, voilà. Youpi. Mais au final, ça n'a servi à rien, et ça n'a pas vraiment on va dire, euh, eu même le, le plébiscite des utilisateurs. Hein, parce que le but de UX, au-delà du retour sur investissement, dans le sens où ces activités-là, qu'on va mener en amont dans, dans un process de, de développement, on va même plutôt commencer par là, par s'intéresser aux utilisateurs, elles sont bien évidemment là pour définir, euh, enfin, pour produire un retour sur investissement, dans le sens où euh, on n'a pas le temps, ni l'argent, de faire le mauvais produit. Voilà, si vous voulez tuer le débat, euh, on fait du UX ou pas, ben voilà. Euh, annoncer ça, euh, on n'a ni le temps ni l'argent de faire le mauvais produit. Donc l'objectif de UX au travers effectivement du retour sur investissement, c'est le plébiscite des utilisateurs. Une application sans utilisateur est une application morte. Donc le bon design, dans, euh, voilà, passer... Pour expliquer euh, ticket, euh, il faut remonter effectivement un peu dans le temps. Ticket, ça, ça vient de très loin. Donc là je vous présente euh, un magnifique écran X-Window, voilà, <rire> comme on en pouvait en voir en 1987. Hein. X11, ça a été fabriqué par le MIT, hein, comme tant de choses, tant de savoir-faire universitaire qui ont été reconvertis en, en savoir-faire industriel. Et donc, effectivement, bah, on, a des choses, on a des éléments, on devine qu'on a des choses peut-être un peu cliquables, des boutons, tout ça. Mais bon, on est en, on est en 1987, et là, voilà, on a TWM avec quelques clients X11. Donc, on est aux origines. Il faut savoir que la programmation x c'est très très pénible. Il faut écrire des centaines de lignes de code juste pour afficher un petit, un petit label. Hein. C'est euh, pas rien. Donc, du coup, on, on sent très bien qu'on a besoin d'outils au-dessus que sont, que sont les toolkits graphiques. Mais les toolkits graphiques, justement, bon, je n'ai pas réussi à trouver la date précise, j'ai mis un X. Dans les années 80, du coup, on a eu Motif, qui est euh, une bibliothèque propriétaire. Euh, qui a eu beaucoup de succès, hein, qui a eu beaucoup de succès dans euh, entre autres euh, dans l'armée américaine, voilà <rire> aux États-Unis, ou qui avait un modèle euh, donc de développement de bibliothèque propriétaire, et qui euh, qui était pas vraiment sympa puisque euh, en fait elle faisait exprès de conserver des bugs pour que les, les clients puissent continuer à fonctionner quoi. Euh, du coup voilà il y avait des contrats euh, surdimensionnés entre autres l'armée américaine si, si l'armée américaine trouvait un bug, dans les 4 heures, c'était corrigé. Il levait une équipe, il a réveillé la nuit, et euh, on avait une, une équipe, et le, bug, et le bug était résolu parce que c'était euh, des contrats, à, évidemment, à des millions et des millions de dollars. Donc Motif a, lui, pro proposé justement des éléments d'interface graphique. On voit là, on a des, des checkbox, on a des zones d'entrée, on, on, on a des boutons qui sont, euh, qui, qui sont en relief et qui implémente justement ce concept des années 80, c'est-à-dire de, de guidage dans la navigation, c'est ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Alors attention, ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais qu'on qu qu francise, c'est-à-dire c'est la capacité des éléments d'une interface à, à être des analogies ou des métaphores du monde réel. Bon, évidemment, le bouton en relief, comme on appuie sur un bouton de, de, de lumière, et ce genre de choses. Euh, bah, en même temps, en 1990, bah, voilà, on a euh, TCL-Tiquet qui, qui arrive, TCL est arrivé en 1988, Tiquet est arrivé en 1990, très vite, et ça a été euh, une petite révolution, parce qu'enfin, euh, on, on pouvait fabriquer d'une manière euh, assez simple, avec un langage qui partage d'ailleurs des qualités un peu euh, en termes de réponse aux besoins avec Python, c'est-à-dire que TCL, c'est un langage typé, dynamique, un langage de script, il n'y a pas besoin de compiler. On sent, on sent déjà qu'il euh, y, y, y a des besoins qui, qui, qui sont vraiment communs. Quoi. Et du coup, dans les années 90, tous les langages de programmation vont proposer un, un binding sur ticket. Euh, là, je dirais que quand je regarde cette interface, <rire> c'est une interface de développeur. Une interface, surtout de nos jours, une interface à un objectif. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut être capable d'accomplir une tâche. Et on va dire en étant concentré sur sa tâche. Et ne croyez pas que c'est l'utilisateur qui fait ce qu'il veut. D'une interface, c'est l'inverse. De nos jours, ce sont les interfaces qui font ce qu'ils veulent, les utilisateurs. Les, les interfaces de réseaux sociaux, etc., c'est très, pré, très, très précisément euh, fait pour ça. Voilà. Vous devinez les messages. Euh, si vous êtes sur Facebook, ben, c'est fait pour liker des choses et c'est fait pour recevoir du like. Et provoquer un dégagement de dopamine dans le cerveau qui est, euh, <rire> qui est assez dommageable. Donc là, on a un peu une interface de développeur, c'est-à-dire qu'on on, on propose vraiment trop, trop de choses. On ne comprend pas l'objectif de cette interface-là. Et les interfaces modernes doivent exprimer ce, ce, ce qu'on veut en faire. Bon, c'est un, un screenshot que j'ai trouvé euh, random sur le web. Quoi. Visiblement, c'est quelque chose avec euh, des corrections d'orbite. Voilà, c'est sûrement dans le satellite. Quoi. En 93, euh, est apparu CDE. CTE, c'est un environnement... C'était le Command euh, Desktop Environment. Ça a été un effort de, de plusieurs, euh, plusieurs constructeurs hein, des Unix, Solaris, HP, merci, euh, Solaris, HP, etc., et qui ont euh, du coup euh, bah, voulu proposer pour Unix une, une interface unifiée. On retrouve un peu ce genre d'interface dans li 7 ce d'ailleurs, euh, euh, sous Linux. Et donc, c'est très euh, des du relief, euh, des choses que, voilà, des des, des, des métaphores, des dossiers, et, et ce genre de choses. Ben, en 2018, ben, le, une interface graphique, euh, ben, c'est de moins en moins euh, scolomorphique, justement. Est arrivé quelque chose qui est le flat design. Le flat design, c'est-à-dire, on arrête de faire des repères en relief. C'est fini. Et pourquoi on arrête de faire des repères en relief Parce qu'on sait que les utilisateurs ont la culture pour comprendre où est-ce qu'ils doivent cliquer et où est-ce qu'ils ont une interaction quand ils cliquent. Bon Microsoft en a fait les frais avec Windows 8, mais ils ont eu le courage au moins d'être de, de, disruptifs. Donc le, le, fait, le fait Design, comme je dis, c'est la fin des repères de, de guidage que morphique. Il y a une simplification, du coup il y a moins de choses à l'écran, du coup on est moins perturbé, on met moins de charge mentale dans les yeux de dans, dans, dans l'utilisateur. On va plutôt se focaliser sur les contenus que le contenant. Après, évidemment, on a du malus, c'est euh, on perd des repères. Voilà, c'est l'échec de Windows 8, c'est ça, on a perdu tout le monde, on ne savait pas où cliquer, on ne savait pas quest ce que ça faisait. Et surtout, on a la découvrabilité, euh, c'est-à-dire la capacité à être découvert, intuitif, tout d'un coup, commence à être un peu perdu. Pour implémenter le flat design, ce n'est pas très compliqué. Il faut une typographie, voilà, une belle police, ou un couple de police, il faut une palette de couleurs qui autorise des aplats, sans être trop agressif. C'est pour ça que je vous mets bon, un peu mes tips de constructeur d'interface. J'utilise des palettes de couleurs qui viennent de Fightwack Colors et qui entre autres vous avez un rouge où vous pouvez mettre un gros panneau rouge. Ben, il ne vous brûle pas la rétine, hein, tout va bien. Pareil, l'iconographie des icon, ça fournit des, des, des icônes plates qui sont assez, euh, assez sympas. C'est pas mal, ça suffit largement pour prototyper. Euh, comment on fait ça avec TK maintenant de nos jours Il y a une extension qui s'appelle Thème TK, donc qui s'appelle TTK dans, dans Python. Donc ça, ça a été conçu à l'origine pour compléter l'intégration native, parce que les toolkits ont toujours voulu s'intégrer euh, aux, aux, aux environnements. C'est pour ça que TK ressemble sous, sous Unix, TK ressemble à Motif. Et si, vous lancez TK, si vous lancez un programme TK sous Windows, ça ressemble à du Windows, et si vous lancez sur Mac OS, vous allez avoir euh, une interface qui ressemble à Mac OS. Alors Thème TK, ça, ça a été d'abord conçu pour euh, mettre euh, en place... Euh, euh, compléter cette, cette, cette intégration, mais c'est complètement détournable pour faire du flat design. Donc, on va passer, à, on va faire un petit tour euh, rapidement de... Euh, hop, dans mon code, c'est ça, hop, ici, pour vous montrer un peu. Hop, et... Euh, hop, on va revenir là. Hop. Hmm. Ah, non, c'est pas ça. Euh... Ouais. Voilà. voilà, ça c'est une interface faite avec TK. Ça va vous rappeler des choses si vous avez déjà lancé Visual Studio Code. Et en fait, euh, voilà, on peut tout à fait s'implémenter une petite bibliothèque de widgets. Hein. Je peux aller me chercher euh, hop, euh, mon, euh, mon, euh, mon environnement là. Et donc, du coup, je me suis un peu amusé à faire quelque chose qui ressemblait à Visual Studio Code. Et là, vous n'allez pas me dire que ça ressemble à des choses des années 80, etc. Tout ça, c'est assez... Alors, comment on fait ça Vous allez voir, c'est pas un grand, grand effort. Moi, en général, je me fais un petit fichier de thème. Comment j'ai fait pour me faire mon thème En déclarant en utilisant TTK, en déclarant un style, et j'ai créé un thème pour mon application en le dérivant d'un thème existant. Et dedans, on déclare des propriétés par rapport en fait soit à des classes de widgets ou soit à des classes de widgets qu'on définit nous-mêmes. SidePanel, par exemple, c'est une classe que j'ai définie moi-même et c'est un style du coup, que j'ai appliqué à, à tout ce qui était euh, sur mon panneau latéral. Voilà, avec pas grand chose, là je suis à euh, même, pas, même pas 100 lignes. Quoi. Avec so 70 lignes de code, j'obtiens je, je, je, je, je, ce, ce genre de résultat. Euh, je vais vous montrer rapidement une autre application. Alors là, c'est fait pour un, pour un autre client. Donc c'est l'application pour le client. Hop, hop, hop. Bon, c'est une application dont je suis assez fier parce que j'ai pu faire une démarche UX en fait complète et intégrale sur, euh, sur ce logiciel. Bon, je vais lancer ça. C'est une, une application qui vole. Ça va dans un avion et ça, ça va dans un avion de, de recherche atmosphérique. Et ça, du coup, ça affiche euh, en temps réel euh, des capteurs et ce, et ce genre de choses. Et on peut faire du coup des, des graphiques comme ça avec Matplotlib. Ouais. Et on peut faire quantité de choses, bah, vois, par exemple avec ah, les paramètres calculés, ou euh, voilà, ça ce sont les, les, les paramètres en brut. Et ça clignote pas trop, c'est plutôt fluide. Quoi. Donc tout ça, et euh, éminemment, plat, bah, flat design, thème, thème sombre. Alors les thèmes sombres, il euh, faut savoir les utiliser un peu, euh, on va dire, euh, avec parcimonie. Quand euh, On ne se pose pas la question de pourquoi entre autres une planche de bord d'un avion, c'est un fond noir. C'est parce qu'on peut le regarder longtemps. Hein. Allez Donc, pour euh, créer euh, une, une application TK-Inter, il faut utiliser les widgets TK. TK. Voilà, c'est les mêmes que les widgets TK. On crée un style vais montrer comment faire. On définit des classes, après on les applique. Donc le cas pratique, je vais maintenant le montrer. Je termine avec des ressources documentaires où euh, c'est difficile hein, de trouver quelque chose de très à jour. L'Université du Nouveau-Mexique a une documentation fantastique sur TK-Inter. Voilà, surtout TK-Inter TK 8.5. Je vous la recommande énormément. FBot, c'est historique. C'est un peu obsolète maintenant. ActiveState va héberger quantité de recettes euh, de toutes faites. Si vous vous baladez sur TK Inter dans, dans ActiveState, vous allez trouver plein, plein, plein de widgets intéressants. Il y a des gens qui par exemple, ont, ont réimplémenté l'interface métro de Microsoft avec le même style et ce genre de choses-là. Voilà, c'est fini. S'il y a peut-être moyen de prendre une ou, deux, une ou deux questions, je pense, si vous en avez.